Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on va traiter un petit nid de frelons. je sens que je vais me régaler, regardez où il est Il est à hauteur d'homme, donc je vais avoir une belle attaque, je vais m'amuser avec lui, hein, donc je vais m'habiller. Oh oh oh Bon, on s'approche du nid. Je vais sens bien énervé de bon matin. Regardez ça. Vous voyez comment c'est magnifique. Bon, C'est la taille d'un ballon de foot, hein. Donc on va un peu les embêter. Ah, ils sont plutôt calmes. Et alors je vous fais un trou, dites pas grand chose. C'est trop tôt pour vous. Ah ça y est, hein, ça commence à s'énerver. En tout cas, en tout cas, le nid, je vous dis, il est rempli de larves. Hein. Le peu qu'on voit, regardez-moi ça. Regardez-moi toutes les larves qu'il y a à l'intérieur. Petit pouce bleu. Allez, on va mettre la poudre. Ah, vous entendez le bruit Bon, mais une petite vidéo, premier chantier de la matinée. Bah, c'est cool. Allez, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt les deux.